Bonjour à, à tous et à toutes. Donc, je, suis, je suis Susanna, je suis cofondatrice de We Do Good. Uh, We Do Good, on est une, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, on est une, une fintech dans le domaine de, de la revenue-based finance, donc le financement en échange de royalties ou le financement en échange en partage de revenus. Donc, il y a plein de termes différents maintenant pour désigner la même chose. Euh, en fait, on accompagne des, des, des entrepreneurs euh, qui ont besoin de, de fonds euh, pour euh, pour, euh, pour lancer ou développer leur, leur projet. Donc, euh, je ne vais pas euh, du tout aborder euh, notre activité dans le cadre de ce webinaire. Si, si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez ben, pas à aller sur la plateforme. Euh, L'objet de ce webinaire est plutôt de, de vous donner un aperçu des différents outils qui existent. Pour la gestion de, de, de, la, de la Love Money, euh, l'argent de, des proches. Et alors pourquoi on fait ce webinar C'est parce qu'on s'est rendu compte que les entrepreneurs et les entrepreneuses qui arrivaient chez nous, euh, qui arrivaient pour être accompagnés sous l'AOV de France, souvent ils avaient déjà fait appel euh, à la Love Money, mais avaient utilisé un outil un peu par défaut parce qu'ils ne connaissaient pas forcément tout, euh, tout ce qui existait. Euh, et, euh, et, et souvent, c'était pas forcément l'outil le plus adapté à leur cas. Euh, et donc, euh, on s'est dit qu'il manquait d'outils euh, un peu simples, de, de, de, de, de support un peu simple, pédagogique, pour aider les entrepreneurs qui se lancent à, à, à bien à choisir l'outil qui, qui leur correspond le mieux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de meilleur ou d'outil moins adaptés il y a juste différents outils qui vont répondre à différents cas, notamment des cas personnels, parce que c'est assez personnel de mobiliser sa, sa love money. Donc, on va, on va commencer. Donc, déjà, c'est quoi la love money Donc, ça, vous, vous connaissez probablement, mais si vous ne connaissez pas, je, je reviens un peu sur, sur le terme. Donc, souvent, la love money, c'est l'argent qui est apporté par les proches, la famille, les amis. Euh, au démarrage d'un projet et qui va permettre de constituer le capital de démarrage. Donc, Notamment quand on, on se lance et qu'on a nous-mêmes, on n'a pas assez de fonds propres, on, on peut faire appel à nos proches pour venir remonter ce capital de démarrage euh, qui est nécessaire euh, parce que euh, ça permet d'en de, remonter. C'est pas forcément obligatoire, mais euh, très souvent, à partir du moment où on a besoin d'un de, de, de, de financement pour, euh, pour venir euh, soutenir le démarrage de l'activité, ben, les financeurs, ils vont avoir confiance dans le projet, aussi parce qu'il y a de l'argent injecté déjà pour le démarrage de l'entreprise par l'entrepreneur, l'entrepreneuse, euh, ou alors par euh, son entourage proche. Ça peut être aussi, euh, et on, en, on évoque moins souvent, mais le réseau, le réseau professionnel de, de l'entrepreneur, parfois ça arrive qu'il y ait... Bah, par exemple, sous les projets techniques, qu'un euh, ingénieur et, euh, une ingénieure euh, fasse appel à, à, à ses anciens camarades d'école euh, euh, pour, pour financer son projet. Donc, euh, ça peut être plus que juste la famille, les amis proches ça peut, ça peut être un peu plus large et ça va dépendre souvent aussi du type de projet. Euh, donc, voilà pour ce que c'est la venue. Euh, il y a trois enjeux quand il s'agit de, de faire appel à, cette, à ces personnes-là. Le premier, c'est ça que je vous disais, euh, c'est d'augmenter les fonds propres, donc les, les capitaux propres dans l'entreprise pour faire effet de levier. Donc, ça veut dire activer ensuite d'autres financements. Et, euh, vous connaissez peut-être euh, la bourse French Tech accordée par la BPI pour des projets innovants. Ben souvent, ben souvent, cette bourse, normalement, c'est un euro pour un euro. Donc, euh, ils vous accordent un euro de subvention. Bon, Ce n'est jamais un euro, hein, mais <rire> c'est pour vous donner euh, une idée précise. Pour un euro euh, de subvention, vous devez avoir déjà un euro dans l'entreprise. Donc, si le, vous, vous demandez la totalité de la bourse, qui est 30 000 euros, il faut avoir déjà 30 000 euros dans le capitaux propre de, de, de l'entreprise. Euh, Quelque chose qui est assez importante, qui sort un, un peu de sujet, mais là aussi, je, on, on, va, on va passer pas mal d'erreurs, de, de, des boutons entre guillemets, nous-mêmes, on, on a fait ce type d'erreurs, c'est que euh, dans ces, ces capitaux propres, on peut, euh, on peut comptabiliser euh, les investissements effectués avant le démarrage de l'entreprise, donc à titre personnel. Donc il faut, il faut avoir un bon expert comptable et il faut bien. Euh, suivre euh, comment, euh, comment elle gérer la comptabilité de, de la première année, parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent avoir un impact important sur cette notion d'effet de levier euh, par la suite auprès des financeurs. Donc, euh, si vous n'avez pas encore créé l'entreprise, mais que vous faites déjà des dépenses, euh, gardez bien tous les justificatifs, parce que ça peut être comptabilisé comme un apport euh, à vous personnel, et donc augmentez déjà vos, vos fonds. Euh, vos fonds, de, vos fonds propres. Euh, et si, euh, euh, et, et n'hésitez pas non plus à, à utiliser un, un avantage qui existe pour la première année en termes de comptabilité euh, pour, pour, pour la phase de, de création, c'est qu'on n'est pas obligé de, de clôturer euh, nos comptes à la fin de la première année. On peut, la première année comptable peut être un peu plus longue que les autres. Euh, et en fait, pourquoi c'est utile euh, Et ça, euh, je l'ai découvert assez tard. C'est utile parce que, euh, alors, lorsque vous n'avez pas encore clôturé vos comptes, les financeurs, ils vont juste vous demander quels ont été les fonds qui ont été apportés euh, au capital de l'entreprise. Donc, vous avez juste des justificatifs à fournir sur les fonds qui ont été apportés par vous, par votre entourage. voilà. Mais ils ne vont pas faire la, les comptes ils ne vont pas vérifier combien d'argent a déjà été effectivement dépensé. Donc, vous pouvez dire, euh, j'ai apporté 30 000 euros de fonds propres, ou, euh, avec moi, Love Money, on a, on a eu 30 000 euros de fonds propres, vous apportez des justificatifs. Et même s'il si y a très peu d'argent qui reste sur les comptes euh, bancaires, euh, ce n'est pas grave, euh, parce que c'est le capital apporté initialement qui va être pris en compte pour cet effet de levier. Alors que si vous avez déjà clôturé vos comptes, en fait, le, au niveau comptable, ce calcul aura déjà été fait et il sera inscrit sur, euh, sur vos comptes annuels. Euh, et donc... Euh, ben là, ils vont vous demander vos comptes annuels et ce sera plus le montant qui a été apporté initialement qui va être pris en compte, mais le montant qui sera inscrit. Donc plus vous retardez cette clôture des comptes, plus vous avez aussi de marge de manœuvre pour, euh, pour euh, débloquer des financements. Donc, Ce sont des petites astuces d'entrepreneurs qui peuvent être euh, assez utiles. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième enjeu, c'est de mobiliser vos proches de manière encadrée et transparente. Alors pour pourquoi c'est important euh, parce que euh, très souvent ce qu'on fait c'est ça que nous on a fait chez It, c'est qu'on est, qu est fier de démarrer une activité on est fier de distribuer des actions à nos proches et après on se retrouve euh, euh, parfois à galérer un peu, c'était pas notre cas on a, on a réussi à, à bien gérer mais euh, bon c'est une question de chance aussi hein. euh, et, et souvent, bah ben souvent la principale raison d'échec de l'entreprise en France, ce n'est pas forcément une raison, euh, en tout cas en, en phase de démarrage, ce n'est pas forcément une question financière, c'est euh, un problème de, de relation entre associés. Euh, nous, nous, ça nous, ça nous est arrivé. J'ai entendu un entrepreneur lors d'un précédent webinaire nous raconter qu'il euh, a, il a dû arrêter son entreprise parce qu'il avait cédé départ de capital à ses beaux parents, qui, à, qui, avec qui il avait des relations assez proches. Donc il était assez euh, fier. Euh, c'était ils ont investi. Euh, donc c'était pour lui c'était euh, c'était c'était quelque chose qui, qui lui apportait euh, humainement. Euh, mais en fait il avait oublié qu'il euh, avait oublié. Euh, il y a eu un accident euh, et, euh, et ses, beaux ses beaux parents ont malheureusement décédé. Et c'est sa belle-sœur qui a hérité des actions. En tout cas, d'une partie des actions, il ne s'entendait pas du tout avec sa belle-sœur. Et donc, c'était très, très, très compliqué, tellement qu'il a dû arrêter l'activité pour démarrer ensuite une nouvelle activité. Donc, dans la gestion de mani gardez ça en tête. Euh, ça peut être assez complexe euh, de, dans la durée. Euh, surtout si vous faites rentrer au capital de, de, des personnes qui ne sont pas impliquées au sein de l'activité euh, et il euh, bah, y a des choses qu'on n'anticipe pas forcément des, des accidents qui peuvent arriver donc euh, il faut il faut euh, il faut bien choisir l'outil qui semble plus adapté vis-à-vis de, des personnes que vous souhaitez mobiliser euh, et aussi anticiper ces types euh, en fait c'est comme dans les contrats de mariage on n'en a pas besoin tant que tout va bien <rire> c'est quand euh, il y a un problème qu'en qu en fait c'est utile donc, il faut anticiper tous les petits problèmes qui, qui peuvent arriver. Euh, et, et donc, n'hésitez pas à voir, euh, si, vous, si vous ouvrez le capital assez tôt, n'hésitez pas à, à, à avoir, dès le démarrage, un pacte associé qui est clair et qui, euh, que, qui précise qu ce qui se passe dans chaque cas. Euh, que on peut tout à fait... Euh, une, euh, établir des règles qui déterminent euh, les cas de succession, par exemple, d'actions. Euh, voilà. Euh, pour euh, le troisième point, c'est un, euh, un peu en relation avec le, le deuxième. Euh, pourquoi limiter la dilution de capital trop tôt euh, C'est parce que si vous avez besoin de faire une levée de fonds ultérieure, ou même euh, dans les cas de financement assez classique, hein, les prêts d'honneur, les banques, on va vous demander la répartition de capital. Et plus vous avez des associés, plus le capital est dispersé, euh, plus ça peut être aussi source de... Pas de méfiance, mais... Euh, en fait, on préfère, euh, en tout cas les financeurs préfèrent euh, avoir euh, à, à, à, à, à des relations avec des entreprises dont le capital est maîtrisé, dont les le dirigeants les dirigeants ont la majorité. Euh, C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, alors, Philippe pose, pose une question, question euh, par rapport au deuxième point. Quand on reçoit la love money, est-ce obligé de donner des parts de, en échange Est-ce que ça ne peut pas être un don Effectivement, et on va évoquer dans les outils, ça peut être un don ou un emprunt, euh, euh, ou un emprunt personnel, euh, aucun souci. C'est juste, que, et, et c'est dans mon deuxième point, cette question de, de l'encadrement et de la transparence. Il faut que ce soit mis par écrit et il faut, il faut que les conditions soient claires. Euh, parce que bah, quand c'est des proches, ça m'est arrivé de demander à, à, à ma famille de me prêter de l'argent pour des, des, des choses, des, des projets de vie. Et bon, comme c'est des très proches, on ne met pas forcément par écrit, mais en fait c'est une bêtise. Il faut que ce soit euh, mis par écrit, euh, combien on nous a prêté, quelles sont les conditions, est-ce que c'est vraiment un nom, est-ce que c'est un, un prêt si c'est un prêt, quelles sont les conditions de remboursement Est-ce que c'est souple Est-ce qu'il y a déjà un échéancier ou pas Et en fait, c'est important de le mettre par écrit parce que ça permet d'être sûr qu'on est d'accord dès le démarrage. Et si on revient sur le sujet plus tard, vu qu'on aura mis par écrit, il n'y aura pas de doute. Alors que si on revient sur le sujet plus tard, on peut très vite euh, arriver sur une situation où, où vous dites, ah mais moi je pensais que euh, tu étais d'accord pour... Et la personne dit Ah non, mais pas du tout. Moi, je pensais que toi, tu, tu allais me rembourser euh, le, le montant intégral, par exemple, d'un coup euh, à N plus 1, N plus 2, euh, j'en sais rien. Euh, mais du coup, vu qu'on ne s'était pas mis d'accord et qu'on n'avait pas évoqué ni mis, mis par écrit, bah, ce type de discussions peuvent engendrer ensuite des, des conflits. Donc, c'est pour ça. Si c'est un don, si c'est un emprunt, et du coup, je, je vais en parler, euh, il faut, pareil, le faire de manière très encadrée et transparente, même pour des raisons fiscales par la suite. Alors, les trois solutions de gestion la première, c'est le don ou l'emprunt personnel euh, la deuxième, c'est l'investissement en, en échange de royalties. Et le troisième, c'est les accords d'investissement rapide BSAR. Je ne parle pas de, dans ces solutions de gestion de, de fait de, de les faire entrer au capital, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Avec les, les BSAR, euh, on a un outil qui va faire dans les faits, la même chose, c'est juste qu'on retarde un petit peu tout ce qui est euh, formalité pour, euh, pour l'ouverture de capital. Voilà. Donc. Euh, euh, C'est pour ça que je ne l'évoque pas. Je, je trouve que ce n'est plus une solution aujourd'hui. On a des, des solutions alternatives qui sont plus, euh, plus adaptées pour l'amorçage, en tout cas, Donc, pour la mobilisation de l'homme. Le don à l'emprunt personnel. Donc, euh, vos proches vous font un virement, un chèque, peu importe, euh, que vous injectez dans le capital de la société. Donc C'est de l'argent qui vous est prêté aux données à vous, personnellement, en tant que personne physique. Et ensuite, c'est vous qui apportez ces fonds dans le capital de la société comme si c'était des fonds à vous, personnellement. Ce qui est hyper intéressant, du coup, c'est qu'il n'y a pas de dilution de capital. Euh, mais du coup, mais comme je le disais, il y a cet enjeu de transparence et de l'encadrement euh, afin d'éviter des, des conflits futurs. Il faut que ce soit très clair pour vous et vos proches. Comment, euh, comment Est-ce qu'il y aura un remboursement Et s'il y a un remboursement, euh, bah, euh, comment il sera effectué euh, même si, si les conditions de remboursement sont souples, euh, même dans ces cas, euh, bah, il faut que ce soit précisé, euh, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aura une souplesse de remboursement, on peut envisager euh, tous les mois à partir euh, du moment où l'entreprise est rentable, j'en sais rien, euh, mais, euh, mais il faut que ce soit mis par écrit pour que ce soit clair pour, pour, les, pour les parties impliquées. Euh, il peut y avoir un intérêt fiscal pour, la, pour les personnes qui, qui vous donnent ou, qui, ou vous prêtent de l'argent, donc ça dépend de leur situation fiscale, euh, ça je vous conseille de vous rapprocher plutôt de, de, de, de, des impôts. <rire> en vous, vous en... Bah, sur le site servicepublic.fr, il, il y a pas mal d'informations sur le sujet qui sont assez claires, n'hésitez euh, pas à les regarder. Euh, pour la mise en place, c'est euh, très simple, hein, il y a des documents qui sont disponibles en ligne, euh, comme des reconnaissances de dette, euh, même des modèles assez officiels. Donc, euh, euh, je crois que euh, service public pour, sur servicepublic.fr, je ne sais plus si c'était sur ce site, il y a même un, un formulaire qui vous permet de générer votre propre reconnaissance de dette. Donc, euh, c'est euh, très facile, vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à, à un avocat, par exemple, pour mettre en place ce type de choses. Euh, le deuxième, c'est l'investissement en échange de royalties. Donc, euh, vos proches, ils vont ils ne vont pas vous donner des fonds à vous, personnellement. Euh, ils vont euh, investir dans la, société, dans la société, donc dans l'entité morale. Ce ne sont pas des capitaux propres, du coup, c'est des autres fonds propres, mais un amorçage, ça permet souvent de débloquer d'autres euh, financements complémentaires. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les, euh, les conditions de remboursement elles sont prédéfinies. En fait, il y a un pourcentage de chiffres d'affaires futur sur lesquels vous allez vous mettre d'accord. Euh, et, et donc, vous allez rembourser au fur et à mesure que vous faites du chiffre d'affaires pendant une durée déterminée. Euh, ça permet de les intéresser à la réussite, un peu comme s'ils avaient investi au capital, mais cet intéressement, il est encore plus concret parce que c'est lié au chiffre d'affaires. Donc, euh, ils savent que si vous faites du chiffre d'affaires, ils reçoivent une partie, donc ils peuvent même devenir des vrais ambassadeurs de, de, votre, de votre entreprise. Euh, et euh, ce que vous pouvez faire pour ce type d'opération, euh, et, et, euh, ce qu'on constate assez souvent sur e c'est que euh, quand il y a des entrepreneurs qui nous contactent pour euh, pour faire une levée de fonds de, en, en leur manie, en privé, bah, parfois ils, ils se disent, bah, je vais profiter, je vais communiquer et je vais aller chercher plus d'investisseurs et éventuellement, par exemple, toucher euh, la communauté Woodwood. Ou alors, ils attendent d'avoir fini leur levée de fonds en live en privé, pour ensuite ouvrir la communication et avoir une sorte d'élément de, de, de, de rassurance, donc une levée de fonds déjà réussie, pour aller chercher des, des investisseurs extérieurs. Donc, euh, avoir aussi un montant plus, plus conséquent en termes de, de levée de fonds. Euh, la mise en place, elle est simple aussi, parce qu'en fait, euh, en tout cas… C'est le cas chez, chez widowwood il y a, a d'autres plateformes qui vous permettent aujourd'hui euh, en France, c'est qu'elles euh, permettent de, ben c'est même l'intérêt de passer par une plateforme, c'est qu'elles euh, s'automatisent à la fois la contractualisation, les paiements, euh, le suivi des versements, le support des investisseurs. Donc euh, ça nous arrive très souvent d'avoir hein, <rire> des investisseurs qui nous contactent pour dire euh, « je ne trouve pas mon attestation de… » de royalties pour, euh, pour les impôts ou alors euh, des, des investisseurs qui nous contactent sur la fiscalité, euh, c'est la plateforme qui assure en fait ce, ce support-là dans la durée jusqu'à la fin du contrat de versement. Et ce n'est pas à vous de gérer cette, euh, cet accompagnement de vos investisseurs sur tout ce qui est fiscalité. Euh, et ensuite, vous avez les BSAR. Donc les BSAR, c'est des bons dessous. J'ai complètement oublié ce que ça veut dire en termes de signe C'est des bons de souscription, euh, d'actions, je ne sais plus, mais rapide <rire> Vous allez sur Google, vous allez trouver. Donc, c en fait, c'est des, des, une contractualisation qui permet de, de dire euh, que vos, votre Love Money investit euh, dans la société, donc, comme euh, sur l'investissement en royalties, euh, que ces investisseurs, ils auront droit à des parts de capital, mais plus tard, donc pas tout de suite. Donc, ça permet de, de retarder l'ouverture de capital. Et en fait, on va déterminer quel sera ce moment ça peut, dans, dans l'accord de souscription. Euh, on peut dire que ce sera, par exemple, lors d'une levée de fonds ou derrière, une levée de fonds en capital avec d'autres investisseurs. On peut vraiment déterminer euh, plein de paramètres d'avance. Euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec ce type de financement, c'est que vraiment vous retardez aussi euh, tout ce qui est euh, remboursement. Euh, vous avez une trésorerie qui arrive tout de suite, vous ne payez pas d'intérêt. Et en fait, euh, comme tout, tout, tout investissement au capital, les investisseurs ils, ils ne récupèrent l'argent que si un jour votre entreprise prend la valeur et qu'ils peuvent revendre la, leurs actions euh, sans ou avec une plus-value. Ou alors que vous décidez de racheter leurs actions. Aucun investisseur euh, qui va rentrer au capital décide de, de racheter leurs actions. Donc, c'est ce remboursement, qui n'est pas vraiment un remboursement, mais vraiment euh, un retour sur investissement, euh, il est vraiment décalé. Donc, il n'y a pas de, de sortie de trésorerie sur euh, voilà, accord d'investissement rapide. <rire> Merci, Serge. <rire> euh donc, c'est euh, ça qui est intéressant, c'est que vous gardez la, la trésorerie. Euh, par contre, l'investissement et le, la préparation que cela demande, ce n'est pas du tout euh, le même. Euh, il, faut, il faut anticiper au niveau des pactes associés. Je vous avais dit que souvent, le problème avec... Euh, euh, toute démarche d'ouverture de capital, même si c'est des BSA, on est dans cette logique-là déjà. Donc, euh, il faut se mettre d'accord sur euh, qu ce qui se passe en cas de problème. Euh, c'est des gens qui, qui auront un mot à dire sur la gouvernance de l'entreprise, même si ce n'est pas le cas tout de suite, ce sera euh, le cas plus tard. Euh, donc, euh, il, faut, il, faut, il faut anticiper sur le pacte d'associés, euh, mesurer, bien mesurer l'impact de l'opération sur la répartition de capital. Euh, en fonction des variations de va valorisation, donc euh, là, si vous ne maîtrisez pas, ça vaut le coup d'être de, de, accompagné par euh, quelqu'un qui s'y connaît bien, parce que c'est vraiment... Euh, en fait ça peut vous bloquer sur le lever de fond, ce type de choses. Si euh, l'accord n'est euh, pas bien rédigé, euh, euh, vous pouvez, euh, vous, pouvez vous retrouver dans des situations vraiment compliquées. Euh, il y a des, des modèles qui sont disponibles en, en ligne, euh, il y a tellement de family, je crois, qui, qui avait mis un, un modèle de, de BSA en ligne et que, et que vous pouvez utiliser. Euh, mais personnellement, vu qu'il s'agit de quelque chose qui aura euh, un impact possible sur la répartition de capital, sur l'enlever de fonds, sur la valorisation, ça, vraiment, ça vaut le coup d'être de, de, sûr que, que c'est bien fait et que c'est bien adapté pour vous, votre entreprise. Euh, il y a des avocats qui, euh, qui, qui sont vraiment spécialisés sur tout ce qui est euh, mobilisation de love Money, des BSA, euh, valorisation early stage. Donc, euh, c'est un investissement, ça a un coût, mais vu la répercussion que ça peut avoir sur euh, la suite de votre entreprise, euh, je pense que ce n'est pas, <rire> pas un, un, un, comment dire, un gadget, que c'est vraiment... Euh, que Ça vaut le coup de, de, de, de prendre le temps et d'investir sur, euh, sur un montage qui soit vraiment euh, propre. Après, c'est mon, mon avis personnel, bien sûr. <rire> et c'est ce que je ferai pour mon, ma propre entreprise. Donc, je, on a fait, euh, en fait, on a travaillé avec un cabinet d'avocats. Et, et là, tout ce que je vous ai dit, on, on a validé avec un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur euh, tout ce qui est euh, gestion de la manie et, et notamment les BSAR. Euh, ils le font très souvent euh, et même, euh, ils font même aussi de, des contrats d'investissement de, en échange de royalties sans passer par une plateforme donc euh, bah, la complexité après c'est qu'il faut gérer soi-même euh, les investisseurs calculer les versements de royalties c'est pour ça que j'en parle pas je trouve que c'est ça ne vaut pas le coup. Euh. <rire> Nous, a, en tant qu'entrepreneur, et, et je sais bien, on a déjà beaucoup trop de choses à gérer pour avoir ce type de, de démarche à faire, alors qu'il y a des plateformes qui le gèrent euh, avec assez peu de coûts pour le travail que ça représente. Donc, euh, euh, on, on a travaillé sur, euh, sur, sur, le, sur, le continu, sur ce contenu ensemble euh, et on a rédigé un petit guide euh, que je peux vous mettre en, en lien sous le chat. Euh, hop. un petit guide qui reprend tout ce que je viens de vous dire et qui reprend aussi ce tableau-là avec les avantages et les inconvénients de, de chaque type d'outils. Euh, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'outil adapté, plus ou moins adapté, euh, sinon euh, on ne parlerait que de ça. Ça va dépendre de vous, votre cas personnel, et aussi des personnes que vous souhaitez mobiliser. Donc l'intérêt de ce webinaire et de ce guide, c'est de vous donner... Euh, le panorama de l'ensemble, avec vraiment les avantages et inconvénients de chacun. Et après, c'est à vous de, de vous faire votre avis personnel par rapport à, à votre cas, par rapport aux personnes que, que vous avez envie de, de faire investir dans, dans votre entreprise. Donc, euh, juste pour faire un, un, un petit tour rapide, mais j'ai déjà quasiment tout évoqué. Euh, en fait, le don, l'emprunt personnel, c'est le plus engageant au niveau personnel. Et plus on descend dans la liste, plus, moins c'est engageant au niveau personnel, donc plus on passe sur euh, l'échelle de l'entreprise. Euh, euh, par contre... Ce qui est intéressant, c'est que plus on descend aussi, moins il y a de, de, potentiellement de trésorerie à sortir sur le court terme, à part le, le don personnel qui, sont, qui est un cas assez exceptionnel. Hein. Il y a peu de personnes qui acceptent de faire des dons. <rire> il faut vraiment. c'est, oh, Merci Nicolas pour le, le modèle de reconnaissance de dette. C'est ça que tu disais, servicepublique.fr. Euh, souvent, on a peu de personnes dans notre entourage qui sont prêtes à faire un don pour notre entreprise. Euh, et. Euh, et, et voilà, même si vous avez une personne qui est prête à, à faire un don, peut-être que vous avez aussi besoin de mobiliser d'autres personnes. Euh, ça nous est arrivé, on avait passé des entreprises qui utilisent plusieurs outils, euh, donc qui ont à la fois des, quelques, quelques personnes très proches qui ont fait un don en emprunt personnel et ensuite euh, qui ont fait un levier de fond chez nous en royalties pour de la love money en privé, mais qui en parallèle ont aussi proposé des BSR à certains investisseurs un peu plus qualifiés. Donc, c'est pour ça que je parle du profil de personnes que vous souhaitez mobiliser. Il y a certains investisseurs qui sont très attachés à la notion d'avoir de, des parts de capital. Donc, eux, ils ont fait un mix, un euh, royalties, plus, euh, plus euh, BSAR pour certains investisseurs qui, euh, qui, euh, qui étaient un peu plus qualifiés et qui investissaient aussi des, des montants un peu plus conséquents. Euh, donc, ils avaient défini un ticket minimum pour tout ce qui était BSAR. Parce que ça ne vaut pas le coup, un hein, BSAR pour des tout petits montants… Euh, Personnellement, je ne le ferai pas. <rire> Il faut bien définir un ticket minimum parce que ça, ce sont des démarches euh, qui ont un vrai impact sous la gouvernance. Donc, euh, potentiellement, surtout à terme. Euh, donc, euh, ouais. c'est possible de faire des mix. C'est juste qu'il faut... Euh, D'ailleurs, le premier travail que vous avez à faire, c'est de faire un peu la cartographie de votre Love Money ou des, des investisseurs potentiels pour, euh, pour, votre, euh, pour votre entreprise. Et à ce stade, oubliez tout ce qui est euh, Business Angel, ou investissement, parce qu'un amorçage, euh, c'est beaucoup trop tôt. Sauf si vous connaissez déjà un Business Angel dans votre réseau, avec qui vous avez des relations euh, plus ou moins directes, euh, qui, que vous savez être à l'aise, vous faites investir très, très tôt. Euh, mais il n'y en, pas... en a pas beaucoup, c'est vraiment très rare. Donc, ne perdez pas de temps à les solliciter tous les réseaux de business angels. Souvent, ils investissent quand ils ont déjà un peu d'activité, quand vous avez déjà fait vos preuves. Donc, le premier travail, c'est de faire la cartographie des personnes de votre réseau qui seraient déjà prêtes euh, à, à vous soutenir financièrement et un peu déterminer leur profil. Est-ce que c'est des gens qui sont prêts à vous faire un don en emprunt personnel parce que ce sont vraiment des relations très proches, avec qui vous êtes vraiment suffisamment en confiance pour vous engager personnellement? Euh, est-ce que vous préférez les éloigner un peu, entre guillemets, et avoir un cadre plus formel? Euh, ou est-ce qu'elles-mêmes préfèrent avoir un cadre plus formel? être des de vrais investisseurs dans, dans, votre, dans votre société. Et dans ce cas, euh, selon le ticket euh, et selon ce qu'elle recherche, vous pouvez proposer soit des royalties, soit des BSR, euh, voilà. Vraiment, cette cartographie, elle est importante pour bien déterminer le, le type d'outils. Voilà, donc j'arrive au bout. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, mais, mais je pense que… <rire> Vous l'avez compris, c'est que c'est important de préserver le capital pour éviter le conflit entre entre associés et la perte de temps par la suite. En fait, tout ce qui touche au, au capital, c'est au tout début, on n'est on est pas du tout conscient. Non, j'étais pas consciente, mais c'est vraiment important. Euh, ça, ça peut vous faire perdre énormément de temps. Et il y a déjà tellement de choses, notamment administratives, qui me font perdre de temps. Donc euh, si vous pouvez préserver votre capital, ça vous donne aussi de l'indépendance. Hein. plus, euh, vous avez la maîtrise, plus vous êtes indépendant, vous n'avez pas de compte à rendre. Et, et quand on en entreprend, moi je le vois moi-même. Moi-même, je moi -même, pas. Euh, J'entreprends parce que j'ai envie de faire des choses, euh, d'avoir un impact, de, de, de, de travailler sur, sur des choses concrètes. Euh, Ce n'est pas pour rendre des comptes à des gens autour de moi. Ça, <rire> voilà, c'est important. On oublie assez souvent. Et après, euh, euh, l'autre chose importante, c'est de viser un bon équilibre de financement euh, entre ce qui est fonds propres, le capital social d'entreprise, les, les quasi-fonds propres, entre les royalties, les BSAR, les comptes courants d'associés, euh, les, les, les prêts d'honneur, par exemple, ça permet d'augmenter les, les fonds propres aussi. Euh, et, et on va passer beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, euh, qui ont peur de contracter des, des prêts d'honneur parce que c'est des prêts qui engagent personnellement, mais en fait... Euh, en amorçage c'est hyper intéressant. Si vous avez peur, euh, demandez un petit prêt, vous n'avez pas besoin de demander le maximum. Mais, euh, mais en fait, un prêt d'honneur, ça permet de rassurer d'autres financeurs par la suite. Par exemple, le prêt d'honneur avec Réseau Entreprendre, euh, c'est vraiment une clé qui permet d'ouvrir des portes, euh, des banques par exemple. Donc, euh, c'est aussi un réseau qui vous accompagne, c'est aussi... Euh, nous, C'est un des réseaux qui nous a le plus aidé quand ça n'allait pas bien. Euh, donc... <rire> C'est pas juste au financement, euh, les, les prêts d'honneur, ça, ça peut être vraiment intéressant euh, pour débloquer, euh, débloquer pas mal de situations. Euh, et, et notamment pour bénéficier d'un effet de levier, cette notion d'effet de levier, elle est importante. Hein. Ne vous arrêtez pas quand vous, quand vous avez obtenu les fonds euh, dont vous avez besoin. En fait, c'est qu'on en arrive à débloquer un financeur, qu'ensuite tous les autres sont prêts à nous financer. Euh, donc, un, un amorçage, c'est très important. Hein. Ne, ne, ne, je sais qu'on a déjà beaucoup à faire <rire> qu'il faut qu'on développe l'activité mais si vous savez d'avance que vous allez avoir besoin de fonds, n'attendez pas dès que vous avez un premier bancaire ou dès que vous avez un, un, un, un prêt d'honneur ou une, une subvention allez voir ce qui peut euh, euh, être débloqué en financement complémentaire euh, parce que ce sera beaucoup plus rapide beaucoup plus facile que plus tard voilà, Je crois que j'ai fait le tour. Et je suis à vous pour les questions. Euh, alors, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Euh, Serge, euh, en financement royalties, il ne faut pas avoir déjà fait des preuves de vente, d'intérêt de marché. Comment séduire l'investisseur royalties s'il ne voit euh, quand, à qui, combien on va vendre? C'est une bonne question. Euh, en gestion de Love Money pour les royalties, euh, non. En fait, ce sont des personnes qui vous font déjà confiance. Pas besoin de preuve de marché. aucun C'est des personnes qui, euh, qui vont vous soutenir euh, personnellement. Euh, il n'y a pas besoin. À partir du moment où vous voulez élargir la levée de fonds et aller toucher des investisseurs euh, supplémentaires, là, en fait... Plus vous avez fait des preuves, plus ce sera facile. Donc, ce n'est pas forcément obligé. On a beaucoup d'entreprises de où on accompagne qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Mais euh, plus vous avez fait des preuves, plus ça va être facile. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas obligé. Mais, euh, mais recommandez si vous avez besoin, si vous savez d'avance que vous allez avoir besoin de convaincre des investisseurs supplémentaires qui ne font pas partie de votre réseau, notamment pour des gros tickets, euh, bah, eux c'est qui va. Mais, mais des preuves, Parmi les preuves, le chiffre d'affaires n'est pas la seule preuve. Avoir déjà des partenaires, avoir déjà des, des, être intégré dans un écosystème, par exemple, avoir été euh, sélectionné par un, un incubateur, ou alors euh, avoir euh, déjà un prêt d'honneur, une subvention. En fait, tout ça, c ce sont des preuves du de, de potentiel de votre activité, c'est des éléments de rassurance. Donc, euh, même si vous, si vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez mettre en avant. Euh, pour Marc, euh, quand des associés, associés font des avances en compte courant, pour une boîte déjà en activité, c'est des fonds propres comptabilisés pour calculer... Alors, euh, alors pour une boîte déjà en activité, effectivement, euh, c'est pas pareil. Euh, il y a... Sur certains, certains financements, il y a des interprétations, euh, en fait, des interprétations comptables qui vont prendre en compte le, le contexte de, euh, global de l'entreprise. C'est comme euh, les de fonds en royalties. un amorçage, on sait que ça a tendance à être comptabilisé comme des fonds propres et à faire effet de levier. À partir du moment où on est en, en, en développement, qu'on a déjà un chiffre d'affaires existant et qu'on sait qu'on va devoir, en fait… Un amorçage, comme il n'y a, a pas encore, il n'y a pas trop de chiffre d'affaires, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rembourser et on sait que de toute façon, au début, ce sera assez peu. Donc, c'est pour ça que c'est assimilé à des fonds propres. Mais s'il y a déjà un chiffre d'affaires existant, on peut déjà à peu près établir une sorte d'échéancier de, de remboursement euh, qu'on qu va pouvoir maîtriser mieux parce qu'on a des métriques euh, existants. Et, et du coup, c'est moins assimilable à des fonds propres euh, et plus assimilable à la dette. Et donc, pour, euh, pour les comptes euh, courants, je pense que je, je ne suis pas une spécialiste de, <rire> de tout le sujet, mais je pense qu'il peut y avoir des interprétations comme ça, un peu différentes, qui vont prendre en compte euh, euh, le, le contexte général de, de, de l'entreprise. Et, et attention, c'est pas... Euh, comment dire Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous dire que ce n'est pas des fonds propres, euh, même un expert comptable au, au BPI qu'une autre personne ne va pas considérer au contraire, c'est pour ça que je parle bien d'interprétation euh, nous parfois sur certains dossiers il y a BPI un Pays de la Loire qui dit euh, euh, non c'est pas des fonds propres et BPI Bretagne qui va dire oui c'est des fonds propres donc <rire> c'est vraiment une interprétation et, et selon la personne à qui vous, vous avez affaire voilà. peut-être que ce ne sera pas, ce sera pas euh, la même chose. Euh, alors, Alban, en cas d'investissement avant le démarrage, cela ne peut être qu'un emprunt personnel. Comment trouver une façon d'intéresser nos investisseurs, de faire rentrer dans le capital dans notre compte et leur donner des royalties Oui, vous pouvez, euh, euh, vous, vous pouvez leur proposer des. Euh, nous. Euh, nous, on a eu le cas, euh, même pour nous, notre entreprise, on a proposé, alors c'est pas du tout la même chose, mais on a proposé à un investisseur, par exemple, d'investir dans un premier temps en échange de royalties et ensuite, plus tard, euh, d'investir au capital. Donc, euh, le même investisseur, il peut vous soutenir de manière différente. C'est juste qu'il faut... Bah, bah là, pareil, ça, ça vaut le coup d'en discuter, d'être assez transparent sur les conditions, euh, sur, pour, pour que vous-même, vous ne euh, vous soyez pas déçus. Euh, C'est dommage si euh, la personne vous a prêté 2000 euros et que vous pensez qu'elle allait ensuite investir au capital, je ne sais pas, 10 000 euh, plus tard, et en fait, la personne... Se, comme il n'y avait rien de, de, de vraiment formalisé et encadré, euh, se désiste. C'est dommage. Après, on ne peut pas beaucoup formaliser tant que la société n'est pas créée, mais, euh, mais, euh, mais il faut prendre le temps de, de bien discuter, bien clarifier avec la personne en amont. Donc, euh, c'est possible de, de faire les deux, mais euh, prenez le temps de bien discuter avec, avec euh, chaque personne. Euh... Ah oui, 120 000 euros, c'est pas mal. <rire> euh, pour ce type C'est aussi une recommandation, une erreur qu'on a faite. On, on a fait beaucoup d'erreurs, oui, comme tous les entrepreneurs. <rire> euh, ne créez pas votre société trop tôt. Euh, ça vaut le coup d'attendre, notamment quand vous êtes sur des activités innovantes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui sont conditionnées à l'âge de l'entreprise. Donc, plus vous créez tôt... Et, et plus cette création est, est éloignée de la date de, de démarrage effectif de l'activité, plus ça, ça peut vous, vous bloquer pour certaines formalités. Après, c'est possible, nous, on est au cas pour les Entreprendre, par exemple, on a une dérogation. On avait déjà passé dépassé le délai en termes d'âge, mais on avait réussi à prouver qu'on... Qu'en fait, on avait créé trop tôt et que l'activité n'avait effectivement démarré que un an et demi plus tard. Donc, d'habitude, je ne recommande pas de, de démarrer, de, de, de, faire, de, de créer une activité, de créer une, une société trop tôt. Mais là, s'il y a quelqu'un qui est prêt à, à, à vous financer à hauteur de 50 000 euros. Bah, Peut-être que ça vaut le coup de, de créer la société assez vite pour bloquer cet argent, avant que la personne change d'avis. <rire> Donc euh, voilà, à, à réfléchir. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. C'est juste euh, comme ça, vous avez les deux éléments en tête. Euh, un royalties, quel est le différé maxi acceptable pour un retour à l'investisseur euh, Ça va dépendre de, de, de l'investisseur et de, de l'éventuel intermédiaire par qui vous passez, euh, Serge. Euh, chez We Do Good, nous, le maximum de différents qu'on permet, en tout cas un différé prévisionnel, parce qu'on est sur un chiffre d'affaires prévisionnel, c'est d'un an, donc un an après levée de fonds. Donc on va on va prendre des on va accompagner des dossiers que si ce sont des entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, dans leur prévisionnel, on voit que ça va démarrer au plus tard un, un an après. Après, bien sûr, il y a toujours des retards, donc ça, c'est prévu, donc ce n'est pas grave. Euh, mais si vous passez par un autre acteur euh, qui fait ce type de financement, en fait, chacun va avoir ses critères euh, personnels, et si vous le faites directement avec un, un avocat euh, pour rédiger le contrat de c'est euh, euh, vous qui pouvez déterminer, hein. il n'y a, il y a aucun, aucun problème, il faut juste que ce soit transparent pour l'investisseur, euh, que, que ça va prendre du temps. Et souvent, sur des gros montants, les investisseurs, euh, ils n'aiment pas trop des, des très gros différés parce que ça augmente leur risque, en fait. Et dans ce cas, souvent, ils préfèrent une, une rentrée au capital. L'intérêt pour eux avec les royalties, c'est qu'il y a plus de liquidités, euh, un retour sur investissement progressif plus rapide, même s'ils reçoivent très peu de royalties au début parce qu'on est sur le début de chiffre d'affaires. Comme c'est progressif... Euh, ça, ça diminue leur risque aussi de manière plus rapide et progressive euh, et, et donc à partir du moment où il y a un différé qui est trop important en termes de risque, on va se rapprocher de risque en capital, donc ils préfèrent prendre des parts de capital sous notamment les gros investisseurs euh, ben voilà je, je crois que j'ai répondu à toutes les questions je ne sais pas s'il y en a d'autres ah oui euh... Alors, euh, Guillaume, pour répondre sur la question de la valorisation, c'est tout l'intérêt des BSAR, c'est que, euh, pas pas forcément, il faut, ça, ça dépend de comment, euh, comment le contrat est, comment l'accord est rédigé. Donc, c'est, euh, il n'y a pas une valorisation qui est faite immédiate, Là, on, on, on, on on remet à plus tard toutes, toutes les formalités sur la, sur la valorisation et en fait la valorisation va se faire plutôt si c'est bien fait, plutôt euh, lors d'une levée de fonds ultérieure. Donc, euh, je ne suis pas du tout une spécialiste de, des BSAR ni de la valorisation. Euh, je peux vous donner euh, le contact de, de l'avocate avec qui on a travaillé et qui, vraiment, on travaille, que sur, euh, travaille beaucoup sur, sur le sujet. Euh, mais mais c'est l'intérêt des BSAR, c'est que, du coup, toutes ces questions sur la valorisation, on les, on les remet un peu tard. Et surtout parce que c'est très très compliqué de, de calculer une valorisation en, en amorçage et surtout ça ne veut rien dire. D'ailleurs, sous la valorisation, sachez que ça ne veut rien dire, même plus tard. Des investisseurs différents pour une même entreprise à un moment donné peuvent faire des valorisations très très très différentes. Chacun va vous dire, euh, être. Euh, va, va vous donner des explications assez rationnelles, voire des algorithmes qui permettent de calculer cette valorisation-là, sachez que je sais que, en fait, c'est très personnel, ça dépend ça d'énormément dépend de facteurs. Donc, euh, voilà. sur la valorisation, euh, c'est tout un autre sujet. Hein. Mais, euh, mais il, y a, il, y a, il y a très peu de rationnel là-dedans. Qui joue et décide la valorisation, euh, voilà, c'est vraiment une négociation vraiment une négociation entre vous et l'investisseur et, et donc ça va dépendre énormément de choses euh, si vous devez faire une valorisation euh, ce que je peux vous recommander à titre personnel c'est de déjà regarder des comparables dans votre marché et il y a notamment la plateforme estimeo euh, je, je mets qui vous permet de, de regarder euh, le, les valorisations des entreprises dans votre secteur d'activité avec à peu près le même âge. Euh, euh, voilà, donc ça vous donne un peu une fourchette. Après, ça ne veut rien dire, hein, mais ça vous donne un, déjà des, des éléments de négociation vis-à-vis d'un investisseur. Euh, et, et après, c'est un peu un rapport d'effort, c'est combien vous. Vous estimez, euh, vous, la valeur de votre entreprise, la valeur de votre temps, du <rire> euh, temps que vous avez mis dans l'entreprise. Si vous ne êtes, vous êtes pas versé des salaires, par exemple, à combien vous estimez la valeur de vos salaires qui n'ont pas été versés, euh, la valeur de votre réseau. Donc, c'est très personnel. Un investisseur peut vous dire, non, et, euh, ça ne vaut pas tant. Euh, et pour vous, ça, euh, voilà, c est, c est, c est, ça peut être euh, vraiment très, très différent. Moi, ce que je conseille, ouais, c'est de, de vraiment, si vous devez faire une valorisation, de vraiment euh, mettre, avant, euh, discuter avec des investisseurs, mettre sur le papier, essayer de calculer un peu, le temps passé sur l'entreprise, quel type de profil, les salaires qui n'ont pas été versés, parce que c'est le temps, le temps euh, de, de, de certains profils, ça vaut beaucoup d'argent. Euh, le, le réseau, euh, d'autres entreprises, même marché, donc plus vous avez des éléments comme ça, plus vous allez être aussi à l'aise pour, euh, pour négocier. Et après, une des bases de, de la négociation, ça va être aussi bah, combien de parts vous êtes prêt à céder et pour combien d'argent. Est-ce que vous êtes prêt à céder 5% pour euh, 20 000 ou est-ce que vous êtes prêt à céder euh, 20 pour euh, pas, 20 000 aussi, j'en sais rien. Mais euh, en fait, même les investisseurs, ils vont vous demander euh, combien vous êtes prêt à céder. Donc, c'est tout un travail à faire sur soi et sur, sur sa propre valorisation en amont pour être assez à l'aise. Et, et un, pour finir, un autre élément à prendre en compte, c'est est-ce que vous allez avoir besoin d'une levée de fonds ultérieure pour accélérer, par exemple Et dans ce cas, euh, ben, il faut que vous soyez sûr que vous avez assez de, de, de, de, de parts à donner à donner, à vendre euh, pour cette levée euh, de fond derrière, donc ne pas trop vous diluer dans la première pour garder une marge suffisante pour la deuxième donc honnêtement pour tout ce qui est valorisation, ça vaut le coup de, de vraiment vous faire bien accompagner parce que ça peut être un casse-tête sans nom de toute façon ce sera un casse-tête sans nom et, euh, et, et surtout euh, anticiper tout de, de ce qui peut arriver comme problématique par la suite donc, euh, demandez autour de vous pour des personnes qui ont déjà fait des, euh, des levées de fonds, par qui ils ont été accompagnés, est-ce que ça s'est bien passé, euh, est-ce qu'ils sont contents, parce que c'est vraiment très, euh, très très important euh, par la suite. Et pour le nom de l'avocate, oui, je peux vous donner, je vous mets. C'est avec elle qu'on a travaillé sur, euh, sur le guide, euh, sur, le guide euh, sur la Love Money. Donc je vous mets le lien de son site, tout simplement, sur le chat. Euh, et on, on a des bons retours d'expérience euh, par rapport à des personnes qui ont été accompagnées euh, sur, euh, sur tout ce qui est euh, euh, amorçage. Donc, euh, voilà. Après, euh, sur certains sujets, parfois, il faut prendre des profils tout pointu, je ne sais pas. Je ne connais pas énormément d'avocats qui travaillent sur, sur le sujet. Euh, ah si, je connais un autre cabinet d'avocats. Euh, je peux aussi vous donner euh, le contact parce qu'il y a eu un bon retour client récemment sur tout ce qui était euh, sur, sur tout ce qui était euh, impact et gouvernance. Donc la prise en compte de, de l'impact dans la, dans la dans la gouvernance de l'entreprise, alors... C'est vrai que je trouve le noms de tabinés, je ne me souviens pas. Hum. Bon, je ne l'ai pas tout de suite. Je ne l'ai pas. pas tout de suite, je pourrais vous l'envoyer par la suite, par mail. Ah si Voilà, je l'ai trouvé. Je vous mets le lien aussi. Au cas où vous voulez jeter un coup d'œil, on, on a des bons retours aussi. C'est vrai que sur ce type de sujet qui touche à la gouvernance, au capital, à la valorisation, il faut vraiment être sûr de par qui on, on se fait accompagner parce qu'on peut... On a entendu beaucoup de, de, de mauvaises expériences de gens qui, qui prennent juste des de modèles. Ben, même on a vu hein. <rire> pour nous, nous c'était la rédaction de CGU. On est passé par un cabinet d'avocats. On s'est rendu compte plus tard, bien plus tard, que, que, qu que c'était vraiment copier collé des de, de, de, de CGU de notre plateforme parce que. On, il y avait dans une déco, c'était le nom de l'autre la plateforme qui était mentionné. Voilà. Euh, <rire> Faites vraiment attention euh, que ce soit des, des, des gens qui font les choses bien et qui prennent le temps pour vous. Et, et ce qui arrive parfois, c'est que les gros cabinets, euh, ben, ce soit... Euh, ils, ils passent beaucoup par des, des profils jauniaires qui, qui sont surchargés débordés de, de, de dossiers et qui n'ont pas forcément le temps ni l'expérience. Donc... Euh, Là, les deux sous-amis, ce ne sont des, euh, c est, c est pas du tout des, des, des, des gros cabinets, c'est des, des personnes, donc c'est des, des vraies personnes avec qui j'ai déjà, déjà eu des échanges et j'ai déjà entendu des, des bons retours d'expérience. Voilà. Après, il y a sûrement beaucoup d'autres. Voilà, je, si vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas d'autres questions, ben on, on, <rire> on reste là aujourd'hui. Euh, on aura bientôt, euh, alors euh, les, euh, je ne sais pas si vous avez pu participer aux, aux autres, il y a tout un cycle de webinaires sur différents sujets, euh, il y en a encore un euh, à venir euh, prochainement sur tout ce qui est un jeu de financement spécifique au porté, aux projets portés par les femmes. Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur, euh, sur notre page, euh, notre page euh, il y a eu toute, toute une série de, de webinaires avant et le replay, il est en ligne sur euh, notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc, soit le financement d'avantage ou le financement participatif. Euh, même sur, euh, si vous voulez sensibiliser des investisseurs, vous vous sensibilisez vous-même en tant qu'investisseur euh, potentiel. Et quand je parle d'investisseur, hein, ça peut être avec très peu de moyens. Hein. Euh, on a aussi un webinaire, euh, mais prenez pas euh, dans l'investissement participatif. Donc si c'est des choses qui, qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et, euh, et à nous donner aussi votre retour, votre parce que bon, c'est ça qui nous permet aussi d'améliorer nos, nos contenus. Et merci à vous. <rire> Très bonne journée.